la famille présidentielle j'aimerais vous remercier tout, au fond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un, un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari. Mon ami, le père de mes enfants, est une banque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari, et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif. Un être passionné et déterminé. Une personne sympathique. Un jouet doté de un charisme. Un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de le faire que seul. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon journal Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui la voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système, en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont ils s'affublent. Expert est-ce mensonges, consultants en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérables. Chacun s'est plus créatif que l'autre je donnais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir la vulnérabilité de économique l'envie pouvait conduire pas préparé, ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits, au tien. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants? C'est un cauchemar de « je n'arrive pas encore à me réveiller ». C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparé. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple, nous sommes là ce matin à faire quoi Te rendre de le dernier hommage Faire ton deuil Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin Pour assassiner ton caractère... Toi toujours si loyal envers eux... Tu as été abandonné... Et trahi... Ton assassinat... A mis à nu leur reine... Leur laideur et leur lâcheté... Quel crime as-tu commis... Pour mériter un tel châtiment Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays. Défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce crime Vouloir libérer l'état des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait Pourquoi vouloir électrifier son pays pour autant de haine et de violence Combattre la corruption est-il devenu un délit Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable Chers et frères haïtiennes haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler Aujourd'hui c'est Jovenel Moïse Demain ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous Les rapaces courent encore les rues Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas Ils sont là à nous regarder à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice. Crions justice. Prions justice. justice. Nous ne voulons ni vengeance ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le jo Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire. C'est ta C. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux. Alors je te dis, au revoir un jour. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Un haïtien qui vit dans quatre coins du pays, dans la diaspora, nous même qui venons ici pour dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous faisait courage pour nous faire qu'elle assassiné le président Jovenel. Mais il n'y pas assassiner la vision, il n'y pas assassiner l'idée, il n'y pas assassiner les rêve pour le pays. Nous perdons bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'idée n'est pas fini, Jovenel Moïse n'a pas plagié nous dans la route. Il a déjà montré nos chemins et l'a a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Ma suis bien bien devant le cadavre de ça président Jovenel Moïse. Marie, yon bon papa, yon bon mari, yon bon président, un bon soldat. Nous faisons tout le temps ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre bien ce qui mauvais la vie et ce qui a subi. Jodi a mabdil son au revoir c'est pas un adieu m'a salué chaque moun qui vient saluer pas pour le garçon ça qui t'a mené en bataille qui est pile moun qui n'a privilège pas de comprendre mais qui voulait dit en pile bagaille pour moun en de yoyo jour qui de 7 guerre c'est un jour où tes moun sans foi ni loi paraître à toute volonté yo, pour chavirer Chodien l'espoir pour les gens qui ont mal, pour les gens qui ont été mal, pour les gens qui ont été mal. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir et le développement, parce que les gens ont fait le bon à la vie. Les gens ont mis, le bon à la vie, les gens ont fait le bon à la vie. Les gens ont fait le bon à la Jour 7 juillet, mes chers planifiés pour y'en couper le souffle. Sans y pas tenir compte qui mal y t'as fait pays, qui mal y t'as fait mon Haiti, qui mal y t'as fait diaspora, moi connais ou pas de moi mes politiques je, ou pas déjà les politiques là. On change en changement réel, ou t'es toujours la vie meilleure pour sa peuple vieux, moi pas penser que ce changement ça ou t'es v'lais faire. Tu peux mettre de l'eau dans toute famille. Tu peux mettre de l'eau dans tout peuple. Je ne pense pas que la pat panse ke route de l'eau courante, qui est la tegye, ki se base développement de tout peuple sous la terre, qui est la base développement, et que tout peuple sous la terre doit gagner, tu peux mettre nous dans le chagrin éternellement. Nous avons toujours toujou voulu graisse cochon, et de cochon. Mais hélas... Ça c'est la cause que le pays a été l'occupe. Ça c'est la cause que les gens qui contrôle contrôlé la gang ont été la gueule. Ça c'est la cause que la conspiration du village de Thibois a été manquée pour aller. Ça c'est la cause que les pays mécénats mercenaires, dans le pays, restent pendant plusieurs mois, puis ont été le 6-7 juillet pour être venus dans le vent. Vous avez fait, vous avez fait, juste avec vous. J'ai eu une bataille. Mais vous ne savez pas si le peuple a commencé à être clair. Si le peuple a commencé à comprendre. Si le gel est calé. Qui donc, vous devant Nous perdons une bataille. Mais la guerre n'est pas finie. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci.